On a un petit arrêt pendant la descente sur Munikireti pour vous montrer le magnifique soleil couchant sur les.. Sur le pont de Ramjula, regardez c'est les gâtes et tous ces ashrams qui vont s'animer dans quelques instants après le coucher du soleil. Et la barre qui traverse les. Ramjula Magnifique quartier, hein. authentique encore. Voilà tout de suite